demander Ça tourne Action Je voulais que tu regardes derrière toi avant. Alors que je aussi, ok Je Oui Non mon Je Non Non mais, mais, Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Ok. <rire> là on voit tous les mandats. Bah c'est bien, il y a une petite lampe qui vient de griller. Du coup ouais. on, on est On est déjà ça en retard, est là ouais. on va être encore plus en retard mais c'est pas très grave Ils sont vraiment ces vidéos déjà. Et si ça se trouve, il y a personne qui me fait films. Le deuxième jour de tournage, après 5 heures de sommeil, regardez-moi ce euh, décor. On Je pense va découvrir quelque choses qui vont nous étonner. Voici donc trois... Vu Vu Vas-y, mets-moi du noir partout Étonne Je suis pareil pour mon rôle de Thibaut Chef, donc ça va être un peu compliqué, vu que ses bras ils sont dix fois plus immenses que les avec... miens. Damn les gens, j'espère que vous allez bien C'est un plaisir pour moi. <uç> les gens, <laughs> <rires> <pastry> Alors, moi je devais jouer Gaspar ou Balthazar, je sais plus. Au final, on le fait pas. Vu qu'il n'y a plus de démaquillant, je me retrouve avec un bon sorcier. Je vais dire à un truc de balèche que je peux m'en faire un gros chabalet avec une pointe au pouls. Il est bien gros, gros, gros, une blague. feuille. Déjà qu'on rajoute du faux sang à l'intérieur. une. Non, un. Allez. On va faire Nico, on verra ton Okay, on regarde avant enfin. Coucou T'es en face caméra. Hein? Alors que lui il va.. Ne sera toujours dépassé un bourrelet et ne pourra surtout pas se cacher sous un lit. Sauf si celui-ci est un lit superposé bon, <rire> ça, <c 'est rire> bien.